Bonjour et bienvenue dans Langue en Poche Aujourd'hui, on va parler de Podcast Addict Podcast Addict, c'est une application qui vous permet d'écouter tous vos podcasts Mais d'abord, un podcast, qu'est-ce que c'est Ça peut être une émission de radio ou quelqu'un qui raconte une histoire ou vous lit un livre et vous en trouvez sur tous les thèmes possibles et imaginables Mais surtout, vous trouvez des podcasts dans toutes les langues du monde et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui Quand vous apprenez une langue, c'est très important d'entendre des natifs parler cette langue et grâce à Podcast Addict, vous allez pouvoir trouver des podcasts dans toutes les langues et du coup, entendre des langues et habituer votre oreille à entendre la langue étrangère que vous apprenez. L'application que je veux vous présenter aujourd'hui est vraiment bien car elle va vous permettre de vous abonner à des podcasts et d'être averti quand un nouvel épisode de votre podcast préféré sort. Podcast Addict vous permet aussi de télécharger vos podcasts pour pouvoir les écouter hors ligne. C'est une application Android, mais si vous avez un iPhone, il existe un équivalent qui s'appelle Podcast. Et sans plus tarder, voilà le tutoriel. Podcast Addict, ça se présente comme ça la toute première fois que vous l'ouvrez Avec le petit plus en haut à droite, vous accédez à un menu pour ajouter des émissions, des podcasts Si vous appuyez sur moteur de recherche, vous accédez à l'interface qui va vous permettre de rechercher n'importe quel podcast Ici, on va essayer avec Mission Berlin Donc je tape et tout simplement je fais Rechercher voilà le podcast qui se présente à moi. C'est exactement celui que je voulais. C'est parfait. Donc, j'appuie dessus. Et quand je l'ouvre, je vois que c'est un podcast qui a 26 épisodes. Et je peux m'abonner. C'est un podcast terminé. Mais si vous vous abonnez, vous pourrez être au courant des nouveaux épisodes qui pourraient sortir. Si vous suivez un podcast qui n'est pas encore terminé. Ici, si on clique sur 26 épisodes... Vous voyez toute la liste des épisodes et grâce à la petite icône à droite, vous pouvez télécharger ces épisodes pour ensuite les écouter hors ligne. Si jamais vous vous retrouvez à la campagne et vous n'avez pas de connexion internet par exemple, vous pourrez écouter vos podcasts. Je peux ajouter des épisodes en les ajoutant avec des flux RSS ou je peux aussi ajouter des chaînes YouTube. Il suffit tout simplement que je mette l'URL du flux RSS ou de la chaîne YouTube pour pouvoir enregistrer ce podcast. Pas besoin de faire une recherche, l'application va automatiquement retrouver le podcast et l'ajouter au menu principal. où Vous pourrez le retrouver. Je peux aussi rajouter une radio. Donc ici, si je veux rajouter France Inter, je tape France Inter tout simplement et je vais chercher France Inter dans la liste pour rajouter la radio. Pour m'abonner à la radio, je clique sur le petit, la petite coche qui va devenir verte et je peux retrouver ensuite France Inter dans le menu sous flux radio. Je peux aussi ajouter des podcasts par thème. C'est-à-dire que si je veux écouter des podcasts qui traitent du Japon, mettons, je vais dans podcasts et thématiques, thématique, je tape Japon. Et là, on va me proposer tous les podcasts qui traitent du Japon, tout simplement. Si je reviens ensuite au menu principal, je vois que j'ai un nouvel icône hashtag japon qui est noté et si je clique dessus j'accède justement à tous les podcasts où il y a japon dans le titre ou dans la description si je veux me désabonner du flux japon je clique sur les trois petits points et je choisis se désabonner ça marche pour n'importe quel autre podcast. Il y a aussi un onglet découverte tendance qui permet de voir quels sont les podcasts les plus écoutés actuellement grâce à Podcast Addict et ça peut vous permettre justement de découvrir de nouveaux podcasts que vous n'auriez pas pensé à écouter. Vous avez aussi l'option d'ajouter des livres audio, donc vous ajoutez les livres audio directement sur votre téléphone et après en cliquant sur Audiobooks. Vous allez chercher ensuite ces fichiers dans votre téléphone et Podcast Addict va ajouter un raccourci dans l'application. Voilà, ce sont les principales manières d'ajouter des podcasts. Vous voyez qu'on n'a pas parlé de tous les onglets, donc vous pourrez aller découvrir par vous-même à quoi ils servent. Il y a d'autres options intéressantes directement dans le player. Tout d'abord, ce que vous pouvez modifier, c'est la vitesse de lecture. Si vous voulez écouter un podcast plus rapidement parce que vous êtes pressé, ou plus lentement tout simplement vous avez une fonction timer c'est le petit réveil en haut vers la droite si vous réglez la durée à 30 minutes mettons ça veut dire que podcast addict va s'éteindre au bout de 30 minutes ça peut être utile si vous voulez vous endormir au son d'un podcast mais que vous voulez pas que podcast addict tourne durant toute la nuit si vous allez dans les paramètres dans téléchargement vous pouvez choisir de télécharger automatiquement vos podcasts dès que vous êtes en Wi-Fi, par exemple, pour que vous puissiez ensuite les écouter hors ligne si vous n'êtes plus chez vous et que vous êtes dans le bus et que vous avez envie d'écouter le nouvel épisode de votre podcast préféré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'utiliser Podcast Addict. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de langue en Poche. Salut